Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire juste là en dessous. Aujourd'hui, nouvelle recette. Je vous apprends à la réalisation de pain burger, zéro gluten, zéro sucre. Alors c'est une nouvelle pour moi également. C'est la première fois que je vais la réaliser avec vous aujourd'hui. Donc c'est parti, on y va. Donc moi j'ai imprimé juste ben, le guide de la recette parce que comme c'est une première pour moi comme je vous l'ai dit, et eh ben euh, je ne la connais pas par cœur. Donc euh, on y va pour les ingrédients. Il me faudra bien sûr des graines de lin broyées. Donc moi elles sont déjà broyées ici parce que j'en consomme ben, au quotidien. 70 g donc de graines de lin broyé. Ensuite il vous faut 40 g de graines de psyllium, juste là. Ensuite, 150 g de poudre d'amande. Donc, moi, j'en ai juste ici. Ensuite, il vous faut 80 g de farine de coco. Moi, j'ai juste là. là. Deux sachets de levure. Six blancs d'œufs. Donc, les œufs, moi, je les ai là. Ce sont des œufs que je vais chercher directement à la ferme avec des poules élevées en plein air, de l'eau et du vinaigre de cidre. Donc On y va, on va réaliser tout ça. Ah oui, et du sel également, une pincée de sel dont on va avoir besoin à la fin. Donc on y va, c'est parti Alors ici moi j'utilise des sachets de levure malheureusement avec un peu de gluten parce que j'ai pas trop eu le temps d'aller en acheter. à aller au four donc ce que je vous conseille c'est de surveiller la cuisson tous les quarts d'heure à peu près parce que chaque four est différent donc là il dit thermostat 7, 210 degrés mais à surveiller quand même tous les 15 minutes vous plantez un couteau dedans pour savoir si le pain est cuit les petits plats sont cuits Et il n'y a aucune trace de pâte donc en fait ils sont cuits donc c'est bon c'est fini et voilà la recette est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce sous la vidéo laissez nous des commentaires abonnez-vous si ce n'est pas encore fait partagez la autour de vous si la recette vous a plu et en attendant je vous souhaite un bon appétit à bientôt